Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel et oui aujourd'hui on est pour notre petit rendez-vous quotidien du dimanche Les bijoux que j'ai trouvés sur Facebook, les pépites que j'ai trouvées sur Facebook Ah, et euh, si, si la vidéo n'est pas trop longue, mais je pense qu'elle va pas être trop longue vais vous présenter aussi les combos qu'on peut utiliser avec Kimé, Hermocrate et Critias voilà, je ferai deux vidéos en une, ça sera le titre de la vidéo. Pépite plus combo. Donc on va se rétrécir comme d'habitude. Voilà. Donc on a le prince of the monstre magicien. Satoniseur. Et ça c'est génial. On a le Black Lamb White Dragon. Non, Black Lamb White Dragon, c'est le Black Lamb Fire Dragon, Kumori Dragon, Serpent Knight, et il a 3100 points d'attaque. Qui est plutôt pas mal. Le Melfi Blue Eyes White Dragon, 3000, niveau de 2500 moins. Le Red Guildford Knight. Alors, c'est Red Dragon plus Guildford The Knight. Donc, 3200. Ouais, c'est plutôt pas mal aussi. Le Blue Eyes Scarlet Dragon. Alors, euh, je sais pas vous, mais moi, euh, le deck Blue Eyes est assez fort. Peut-être qu'ils vont le renforcer un petit peu dans le compte de l'année 2023. Mais voilà. Après, le Melfi Dark Magicien. Oui, donc, c'est deux modes de niveau 2. Donc, je ne sais pas si ça va sortir. Hein? C'est un network aussi, comme vous pouvez le savoir. Après le cyber dragon Alors, il te faut un cyber dragon link et deux level Or rang 5 cyber dragon monster. Donc c'est euh, 42811, c'est plutôt pas mal. Donc la link, elle est facile à invoquer. Et il te faut deux monstres de rang 5. Euh, de deux, deux monstres de level 5 ou deux monstres de rang 5 cyber dragon monster donc c'est plutôt pas mal mais encore une fois le deck cyber dragon est archi complet il manque quoi il manque quoi qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce que vous voulez faire de plus après le red rise black meteor dragon le cyber dragon beyond 4 monstres de niveau 7 De type machine, 2800-2100. Ensuite, le Cyber Dragon Infinite Nova il te faut 3 monstres de niveau 7, 2600-2100. Donc, ça complétera encore bien le deck Cyber Dragon. Le Red Light Soul, qui est à 902 000. Et là, je l'ai pris parce que j'ai trouvé trop mignon. Ça insta -ramen, ça vous fait augmenter vos points de vie de 400. Donc, on a fini avec ça. Donc, on aura le temps. On va parler des combos maintenant. On va commencer avec Critias. Donc, comme vous le savez, Critias, ils ont sorti toutes les cartes qui allaient avec. Pour faire le dragon virus, le dragon destructeur, le dragon force miroir. Et le tyran Dragon. Voilà, donc vous jouez Critias et c'est 4 cartes de pièges, vous pouvez jouer ça. Voilà. Ensuite, Hermocrate. Alors, le problème avec Hermocrate, c'est qu'il n'y a qu'une carte qui sont pas, qui sont pas sorties encore en France. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais regardez ce que vous pouvez faire avec Hermocrate, avec le Chevalier de la Reine. Le, la, la Queen de Time Magic Hammer Le Red ice Sword Le Hermocrat Et la Big Bang Blow Celui-là, je ne l'ai jamais vu encore Peut-être qu'il est sorti au Japon Mais voilà, ça fait le Big Bang Dragon Blow Voilà Et ensuite Avec Timé Avec la carte de Time Magic de Timé Alors, vous pouvez faire deux fusions Avec le Magicien des Ténèbres et une fusion avec la magicienne des ténèbres donc vous pouvez faire appel à la magicienne dragonaute des ténèbres au magicien magicien le dra... dragon magique et le amulet dragon voilà, tout simplement voilà hop alors on revient sur moi on revient sur un star hein. La star de cette chaîne youtube voilà donc bonne nouvelle j'ai pu commander la display qui va sortir euh, ce mois-ci donc oui je me suis un peu rasé à la tourneuse, je sais hein? je suis pas rasé à, à blanc voilà mais je suis je suis bien voilà donc je disais je, je, je me suis commandé la display qui va sortir le 9 je me suis commandé le deck de structure qui va sortir le 23. Donc normalement ça devrait arriver d'ici là. Hein? Mais je ferai une récap d'ouverture hein? pareil avec, euh, avec ma petite imprimante. Ma petite imprimante Wi-Fi, voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Donc, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, ça qui m'a le Yu-Gi-Oh Et c'est le que j'ai la patate, donc je devrais pouvoir bientôt lancer les vidéos qui me manquent, que je vous promets depuis un mois. Ça veut dire la nouvelle vidéo d'intro, la, la, la building Gabriel et la vidéo du d'utro. Donc en sachant que l'intro et l'utro vont se faire euh, dans la foulée. Donc euh, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Cette fois c'est la bonne. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la Team Astral, et ciao tout le monde.